Bon. Donc bonjour à tous. Donc, je me présente, Alexandre Galaudet. Je suis euh, expert Python dans la société de services link donc à Rennes. Euh, donc on va continuer sur le thème du packaging Python. Euh, je m'excuse un petit peu puisque ça va y avoir quelques redites avec les sujets précédents. Sur cette présentation, j'ai essayé de me mettre euh, au niveau de, des débutants donc, Je m'excuse d'avance pour euh, ceux pour qui euh, certaines choses paraîtraient évidentes donc, Pour euh, tout développeur, à un moment donné, donc, euh, vient la question de distribuer son code Python donc, euh, Les débutants, en général, euh, commencent avec euh, un simple fichier ZIP qui est loin d'être euh, le plus pratique Ensuite, euh, il vient la solution de pouvoir packager son code au format egg. Donc le format egg, c'est un format qui a été introduit par SetupTools qui a été euh, pendant un temps très utilisé mais qui est euh, depuis quelques années un peu moins. Et donc euh, la solution officielle, donc c'est de packager son code au format wheel euh, qui a été introduit par la PEP 427. Donc La PEP 427, c'est celle qui définit le format Will. Elle a été proposée fin 2012 et a été validée début 2013. Elle vise à fournir une alternative officielle au format Egg suite à une forte demande de la communauté Python. Elle utilise une convention de nommage clair qui permet tout de suite de savoir si le paquet est adapté ou non à un autre usage. Et enfin, elle dispose d'une documentation complète et assez explicite qui permet à n'importe quel développeur de pouvoir s'y retrouver. Donc Le concept du format Wheel, c'est un fichier par OS et par architecture. Plus de compilation nécessaire. Euh, on a tous rencontré normalement, euh, comme disait euh, notre ami précédent, de euh, au moins une fois un problème de compilation à l'installation. C'est également nativement géré par le type PIP désormais, Donc ce qui facilite l'utilisation de fichiers requirement et de Venv. Donc, dans les faits, qu'est-ce qu'un fichier Wheel euh, C'est un fichier ZIP qui a été renommé en WHL et qui contient donc notre code plus ses dépendances, euh, qui seront donc euh, directement uploadés dans le dossier site package hein, par un mécanisme dédié. Depuis l'apparition du format Wheel officiellement, il euh, y a une forte demande de la part de la PSF pour euh, avoir une migration. Donc, il y a une migration massive qui est en cours. Il y a un site web, donc euh, pythonwills.com, qui permet de suivre le statut de migration des 360 paquets les plus téléchargés euh, sur PyPI. Donc, euh, mise en pratique, c'est la structure de base qu'on utilise en interne dans ma société. Donc, on fait régulièrement évoluer en fonction de nos besoins. Donc, euh, tout d'abord, un dossier doc qui contient toute la documentation Sphinx, pour euh, auto-documenter notre code un dossier au, au nom du package de notre code un fichier README qui va contenir euh, donc, euh, la description qui est censée être affichée dans le pipi au format de texte plutôt et ensuite les, les fichiers setup.cfg et setup.py qui permettent de stipuler à python comment compiler son paquet Donc le fichier setup.py qui est la pierre angulaire de évidemment de, de la création du paquet. Donc euh, je ne veux pas trop m'attarder dessus puisque je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien. Donc le fichier setup.cfg. Donc le fichier setup.cfg est parfois un petit peu moins connu que le fichier setup.py. Euh, il permet en fait de surcharger des options définies dans setup.py ou d'ajouter des options qui ne sont pas gérées par le setup.py directement. Donc Dans le cas de la société T-Link, euh, ce qu'on utilise le plus régulièrement, c'est l'option universelle qui permet de stipuler si euh, notre code est compatible avec toutes les versions de Python ou non. Et quand ce n'est pas le cas, on utilise l'option Python Tag qui permet de stipuler la version spécifique de Python à laquelle est destiné notre code. Donc la documentation, elle doit être dans un dossier nommé Doc au format Sphinx. Il n'y a aucune contre-indication pour l'autodocumentation. Et elle est automatiquement générée à la création du fichier will. L'agression du fichier will en lui-même, Donc euh, il faut absolument avoir deux dépendances sur euh, sa machine. Donc Ce sont des packages aisément installables par pip. Il y a tout d'abord le package setup tools et le package Win. Une fois que l'environnement est prêt, avec notre fichier setup.py également, on peut tout d'abord tester si notre fichier setup.py est bien paramétré ou non. Donc via la commande python setup.py test. Donc euh, si aucune erreur n'est remontée, on peut tenter donc la génération d'un fichier will avec la commande python-setup.py-bdist-will. Donc les, les fichiers will, c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on met en place maintenant en interne depuis le début de l'année 2016 pour respecter les bonnes pratiques python. Euh, une fois nos fichiers will euh, créés, on a réfléchi à la question du stockage on a tout d'abord pensé à les stocker sur le papier officiel et en fait euh, on s'est rendu compte qu'on avait des contraintes juridiques, contractuelles des soucis de confidentialité vis-à-vis -vis des projets de nos clients des soucis vis-à-vis -vis des propriétés du code ou même de leur licence et donc c'est là qu'il nous a paru euh, évident qu'il nous fallait une, une solution de stockage interne donc la solution qu'on a retenue c'est euh, l'outil DevPi donc, Il s'agit euh, d'un pipi-like en local, disposant d'un moteur de recherche directement fonctionnel, capable de gérer les différentes versions de paquets, d'héberger également la documentation liée au paquet, et qui dispose d'un cache, donc clone du pipi officiel, et qui enfin est entièrement compatible avec l'outil pip. Pour son installation, il n'y a rien de bien complexe. Donc, euh, DevPi, euh, depuis 2016, c'est trois euh, packages. Euh, Jusqu'à 2015 inclus, c'était un seul metapackage. Donc on a tout d'abord le DevPi Client, qui permet de gérer le serveur en ligne de commande. Le DevPi serveur, qui permet de gérer les paquets en local. Et le DevPi Web, qui permet de gérer l'interface web du serveur. Donc il suffit simplement de passer par PIP pour installer chacun de ces paquets. Donc, euh, comment fonctionne DevPi euh, Vous allez avoir donc des utilisateurs et des index. DevPi peut posséder un ou plusieurs utilisateurs. Et de même, chaque utilisateur peut posséder un ou plusieurs index. C'est à l'intérieur des index que les packages vont être uploadés. Donc, on peut voir ici que DevPi nous autorise à effectuer toutes les manipulations basiques sur les index les utilisateurs donc création suppression obtenir un listing définition de l'index à utiliser également côté serveur euh, donc principalement démarrage et arrêt du serveur c'est simple à noter sur le démarrage donc l'option host donc euh, si vous oubliez volontairement ou non cette option euh, le serveur ne démarre qu'en local n'est disponible que sur la machine où il est lancé. Et donc il faut euh, ajouter le tiret-tiret host 0.0.0.0 afin d'autoriser euh, les, les autres machines sur le réseau à avoir accès au serveur. Donc l'upload d'un paquet sur défi. Donc avant toute chose, il faut se connecter avec le bon user. Donc euh, à travers la commande indiquée ici et une fois connecté avec le bon user, il faut définir l'index dans lequel on veut uploader le paquet une fois ça fait, on a deux solutions la première c'est donc de compiler sur la machine puis de pousser sur le serveur donc ici on demande à uploader en plus la documentation qui est générée au passage et la deuxième solution c'est uniquement de pousser sur le serveur pour des raisons euh, diverses et variées, euh, parfois le, le code par exemple peut être développé sur du Windows avec des commandes spécifiques Windows et euh, pour une raison X ou Y euh, le paquet peut avoir à être uploadé depuis un Linux et le souci en fait c'est que quand vous allez essayer la première euh, commande eh bien la compilation, en fait, la génération du wheel va échouer puisque vous avez des commandes spécifiques Windows qui vont tenter d'être interprétées sur du Linux et donc ça ne peut pas fonctionner donc dans ce genre de cas l'option à retenir donc c'est de générer le fichier wheel sur votre machine Windows et ensuite donc depuis votre serveur Linux dans le cas de notre exemple donc directement d'effectuer un dfp upload du fichier wheel puis d'uploader la documentation alors pour la documentation c'est un peu plus compliqué il faut tout d'abord en fait zipper le contenu de dossier html dans un fichier donc au nom de vos packages .zip, puis copier ce zip au niveau du setup.py et enfin uploader euh, donc le, le fichier zip donc euh, après cette petite précision donc le, ce que j'ai appelé ici le package infoname en fait c'est euh, le nom du package indiqué dans l'interface web donc de defi. Donc l'utilisation avec pip donc il y a deux options à prendre en compte la première c'est le "-i", qui va permettre de spécifier à pip où chercher le package wheel qu'on désire installer et la deuxième c'est le "-trust-host", pour la sécurité donc il faut savoir que par défaut en fait PIP refusera toujours de se connecter à un serveur qui n'est pas pardon, en HTTPS et donc quand euh, on désire se connecter à un serveur qui n'est pas en HTTPS il faut lui préciser d'avoir confiance dans ce serveur pour éviter euh, toute mauvaise manipulation donc on se retrouve rapidement avec des lignes d'installation un petit peu complexes comme ici donc on précise donc l'adresse IP de notre machine en n'oubliant pas le numéro du port notre user, dev env, notre index, piconfr, le nom de notre package, package, plus l'option trusthost. Donc en interne, on, on a décidé d'utiliser DevPi euh, au maximum de ses capacités. Donc il faut savoir qu'en fait, DevPi a été un pipi-like euh, local mais euh, ça permet également de faire tampon avec pipi euh, donc sous windows on peut créer un fichier pip.ini ou un fichier pip.conf sur les environnements posix puis définir une variable d'environnement pipconfigfile file en indiquant où trouver ces fichiers pip.ini ou pip.conf donc le contenu de ces fichiers euh, de configuration euh, indiqué ici. Donc en fait il s'agit des options de pipe, mais sans les tirer tirer. Donc index URL, où on indique donc euh, l'URL de notre cache, l'extra index URL qui correspond en fait aux différents accès euh, aux différents index pardon euh, disponibles sur notre défi en interne. Le trust host pour qu'il se connecte en permanence en, toute, euh, en ayant confiance. Puis on recommence également pour la partie recherche donc à noter que les extra-index url pour l'instant ne fonctionnent pas pour la recherche euh, normalement en fait sur pip vous avez la possibilité de faire un pip search avec un mot clé et euh, donc euh, actuellement avec le despi euh, seul l'index url principal est utilisé pour la recherche donc ce qui va se passer dans notre cas c'est que euh, avec cette configuration Lorsqu'un de nos développeurs, en fait, demande un, un paquet purement interne, stocké exclusivement sur notre DFP, donc il suffit de taper pip install, le nom du package, ça va se connecter au DFP, puis installer de manière standard le package. Par contre, si l'utilisateur, le développeur, demande à installer un package qui est normalement hébergé sur le packpi, ce qui va se passer, c'est que le pip install, le nom du package, va se connecter au DFP, le DevPi, s'il possède déjà le package en cache, le resserre et s'il ne possède, le possède pas en cache, va se connecter au pipi, le rapatrier en cache puis le servir au développeur et à partir de ce moment là, le package restera en cache à disponibilité donc avec le fichier de configuration en fait on s'affranchit de tout ce qui est définition euh, à chaque fois des différentes options on ne connaît plus que la commande pip install, que le package soit hébergé en local, ou qu'il s'agisse d'un package euh, disponible sur le pipi originellement. Donc au final, euh, le bilan pour notre société est relativement positif, puisqu'on a réussi euh, sans trop de soucis à migrer l'intégralité de notre code donc au format officiel Win. On arrive à respecter nos contraintes de confidentialité vis-à-vis euh, -vis de nos clients et de nos projets. On gère proprement nos paquets par l'intermédiaire de PIP et d'FPI. On peut continuer à utiliser les fichiers Requirements et donc par conséquent euh, l'utilisation de des virtual assez de manière assez aisée. Et enfin on arrive beaucoup plus facilement à factoriser en interne notre code euh, de manière beaucoup plus propre d'un point de vue Python. Donc voilà, si vous avez des questions. Oui. Oui. Alors ce qui est demandé, c'est en fait... Voilà. Dans le fichier donc setup.cfg, euh, donc Python tag, euh, j'ai précisé ici égal euh, pi32. Donc je ne vais pas être catégorique, parce que euh, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le cas, en fait on fonctionne principalement en Python 3.4 en interne. Donc c'est vrai qu'en général, on, on se contente d'écrire pi3-4. Euh, généralement, il y a deux façons de faire de mémoire. C'est euh, ou réutiliser l'option pi-ontact plusieurs fois. Ou alors d'utiliser un supérieur égal, inférieur égal, ce genre de choses. Mais une fois de plus, je vais pas de catégorie, que je suis passé sûr de mon coup euh, comme j'ai j'ai jamais eu à l'utiliser. Alors, non, alors ce qui m'a demandé en fait c'est par rapport à la structure donc le dossier doc. Donc, effectivement, quand vous allez générer votre fichier wheel, euh, la documentation va être générée automatiquement dans le fichier doc. Par contre, la doc n'est pas embarquée dans le fichier wheel. Ce qui est ce à quoi sert la doc générée automatiquement en fait c'est quand, euh, pour reprendre l'exemple avec quand euh, qu'on va faire le DevP upload-withdoc, euh, sur le DevP, en fait, on va télécharger donc, notre fichier will, et à côté, la documentation, qui va être disponible, donc, en accès sur le serveur DevP. Alors DFP ici, en fait, va, derrière va effectuer la commande, euh, quand on va demander l'upload, euh, DFP va exécuter la commande python setuppybdist puis ensuite faire l'upload sur euh, le serveur. Non. Tout à fait, oui. Alors, avant d'AFPI, oui, en fait, euh, pour résumer grossièrement, on utilisait surtout GitLab. Euh, et le code, en fait, était euh, livré sous forme de, de zip, ou alors compilé via CXFreeze Ce qui, euh, à partir de nos machines de développement, ce qui est pas forcément le plus propre. Et euh, c'est d'ailleurs de, de ce constat-là du non-respect de, des bonnes pratiques qui est partie de la volonté de de migrer vers la conversation wheel et une gestion propre de nos paquets.